Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Chaos Bull. Ici on parle jeux vidéo, gaming, high tech et aujourd'hui je vais vous parler de mon jeu préféré du moment qui s'appelle Conquerors Blade avec sa nouvelle saison, euh, la saison 14. Donc comme vous pouvez voir euh, sur l'intro, vous avez un nouveau euh, trailer qui vient de sortir. Je vais vous le, le mettre en, en plein écran, voilà. Et avec euh, une nouvelle classe d'armes utilisée, euh, de nouvelles unités. L'interface a un petit peu changé aussi, euh, pas énormément de gros changements en soi, mais euh, quand même, et puis des cartes ont été euh, remasterisées, refondues, euh, et un système de doctrine, je vais vous montrer ça en détail, qui est euh, aussi euh, génial, et qui était intégralement refait. Donc comme vous pouvez voir, le thriller est, est super fun on a vraiment des graphismes super sympas. On voit les unités avec le chameau, les nouvelles unités. Ça déchire. Alors, la saison, c'est la saison 14. Et on rentre dans le jeu pour vous montrer les petites nouveautés. Voilà. Donc, l'interface est la même pour rentrer. Vous voyez. On choisit son personnage. Et là, on arrive dans la ville tranquillement dans laquelle on a pop. Voilà, donc vous voyez la saison 14, c'est la saison qui se nomme Scorpio. Euh, donc on peut directement euh, voilà, bientôt disponible. Donc ça c'est la nouvelle classe d'armes, la Dag chaîne et Cimetière. On pourra la tester dans 19 jours. Pas avant, puisqu'elle n'est pas encore disponible dans l'interface de jeu. Donc nous voici sur le jeu, donc euh, l'interface, comme je vous disais graphiquement, a légèrement changé. Donc elle est encore évoluée, hein, c'est encore plus joli qu'avant. Aujourd'hui nous avons euh, dans la F5 des choses un petit peu euh, différentes, donc dans les défis saisonniers, c'est surtout là où ça a changé. On a nos euh, trois nouvelles unités, ainsi que notre nouvelle arme, donc la dague à chaîne et cimetière. Donc la première unité euh, nouvelle de la saison 14, c'est les Jungius. Euh, qu'on peut voir ici donc pour les obtenir c'est simple hein, il, faut, il suffit de, de réaliser euh, l'intégralité des, des défis donc moi j'ai fait déjà la, la première page donc je vais pouvoir vous parler un petit peu de, de l'unité puisqu'elle m'a été débloquée provisoirement dans le F5 hein, vous avez la saison 14 et c'est les Jungjuice. donc pour aller voir un petit peu les statistiques de cette nouvelle unité on repasse par sa caserne en appuyant sur le raccourci U et on va la chercher une fois qu'on l'a débloquée pour voir un petit peu euh, sur quoi elle performe, quel type de dégâts, etc. On clique sur vétérance et vous allez dans le petit onglet ici à droite hein, et voilà. Donc on s'aperçoit que c'est une unité qui a 7378 points de santé, que ses dégâts sont principalement des dégâts euh, tranchants. Hein, euh, vous voyez on a 1310 de tranchant, 1524 en tranchant aussi. Donc cette unité que je commence à jouer, hein, puisque là ils me l'ont prêté elle est de un peu doctriné mais euh, voilà sans plus et vous voyez sur l'arbre de vétérans ils ont choisi la ligne du haut euh, donc ce sera à tester hein, les deux possibilités seront à, à tester. Donc moi je l'ai déjà essayé en jeu hein, je la trouve euh, super super super fun. Donc dans les nouvelles unites donc on a parlé de la première les Jangjus, la, la deuxième les Hach <rire> pas facile à prononcer. Donc là, c'est pareil, on pourra la débloquer qu'une fois la première et Elle sera disponible apparemment dans 29 jours. Et donc ici, ce sera notre nouvelle classe d'armes disponible dans 12 jours. Et là, ce sont les chameliers lanciers, donc, qui seront disponibles eux dans 8 jours. Donc ça promet d'avoir un gameplay un petit peu différent, puis des unités un petit peu drôles. Alors est-ce qu'elles vont être perf ou pas, je ne sais pas, on, on verra bien quand on va les, pouvoir les jouer et, et les utiliser. Donc sur, on revient sur l'interface, hein. sur l'interface donc on s'aperçoit qu'on a un petit X là, hein, qu'on avait avant, qui nous permettait d'aller chercher des, des doctrines par le courroux de l'archer pour les doctrines à distance, euh, bon, ils en ont rajouté un petit peu pour qu'on ait plus de choix et que ça ne soit plus un jour sur deux, euh, voilà, euh, des, des doctrines différentes. Mais surtout, ce qui a changé dans l'interface, c'est ici, l'alchimie doctrinale. Donc, on s'aperçoit qu'on a un arbre ici, dans lequel on peut placer nos, nos doctrines. Donc, je vais vous faire un, je vous, je, un test. Je vais aller placer des doctrines bleues, puisque j'en ai quelques-unes. Voilà. On va mettre 8 doctrines bleues. On va commencer le processus ici. Et on va voir ce qui va pop, il suffit de cliquer sur le centre, et là, voilà, j'ai une doctrine de santé et de défense qui vient de, de pop, donc en violette, évidemment, j'ai mis du bleu, j'ai du violet, donc cette doctrine est utilisable pour toutes les unités, elle permet d'améliorer une unité au fil de sa progression, et euh, elle augmente de 360 points la santé, et 105 points la résistance aux dégâts contendants, donc c'est une bonne doctrine, Va pouvoir être une bonne doctrine de soutien euh, que vous pourrez remettre donc sur vos unités. Donc, la chimie doctrinale c'est sympa. En plus, on peut avoir ici des, des essences. Voilà, j'ai de la sagesse décente donc qui peut remplacer en fait euh, euh, des doctrines ici. Si j'ai pas le nombre de doctrines à mettre, bah, je peux la remplacer par cette sagesse là ou par une sagesse rare ou euh, par une sagesse épique. Ce qui nous donne euh, la possibilité de pop des doctrines euh, évidemment meilleures. Vous, vous mettez des bonnes, plus vous avez de la chance d'en obtenir des bonnes. Mais cependant, on arrive à mettre des doctrines bleues, des doctrines grises ou des vertes, et à avoir des violettes aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez une barre euh, de processus, là, qui monte jusqu'à 5000, et qui vous permet d'avoir une doctrine de niveau 5. Donc, euh, plus vous allez craft des, des doctrines, plus cette barre va monter, et quand vous aurez fini, que vous aurez obtenu les 5000 points, une doctrine de tier 5 va vous être... Euh, vous êtes donné voilà donc ça c'est pour la nouvelle interface des, des doctrines il faut savoir aussi qu'en jeu plusieurs cartes ont été euh, remasterisées sur l'interface il n'y a pas grand changement euh, hormis euh, ce système de de doctrine hein. je vous avais fait une petite vidéo euh, déjà sur l'interface donc euh, ça n'a pas changé, hein, les systèmes d'apparat, euh, d'achat, euh, les casernes, tout ça, les raccourcis sont toujours euh, les mêmes. Le plus grand changement, c'est ici, c'est sur le X, et euh, c'est euh, la chimie doctrinale qui nous permet de proc euh, et de crafter aujourd'hui maintenant des doctrines. Donc euh, quand vous les avez craftées, vous voyez, vous faites le I pour euh, votre raccourci inventaire, et elle vient hop se rajouter dans votre réserve à doctrine. Voilà pour cette petite vidéo de la saison 14, d'autres vont venir, hein. je vous ferai du gameplay avec les nouvelles unités au fur et à mesure que je vais pouvoir les, les débloquer. Et puis je vous dis à bientôt, n'hésitez pas de, à liker, à partager cette petite vidéo pour les joueurs Conquerors. Cette saison 14 elle est magique, n'hésitez pas à nous rejoindre en jeu, il suffit de, de m'ajouter en ami dans le jeu, la chaîne a le même nom que mon perso. Et euh, éventuellement, si vous recherchez une guilde aussi, euh, on peut vous intégrer dans notre guilde. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette petite euh, vidéo et euh, je vous souhaite euh, un bon jeu. Euh, N'hésitez pas à revenir me joindre sur mes différents réseaux. Ciao, ciao